Je suis partie euh, en Irlande pendant un mois parce que je suis en terminale euh, Bac pro accueil relations et clients au lycée Mon Plaisir et donc je suis en section anglais européen et j'ai dû euh, partir un mois pendant une période de stage donc je suis partie en Irlande et j'ai travaillé pendant un mois dans un café restaurant et j'étais logée en famille d'accueil donc euh, voilà euh, j'ai visité l'Irlande et euh, j'ai euh... voilà, travaillé pendant un mois tous les jours au restaurant. J'avais des bonnes bases, donc je me débrouillais bien, je pouvais discuter avec quelqu'un, mais je manquais énormément de vocabulaire. Et en arrivant en Irlande, euh, ben, j'ai pu parler en anglais. Alors au début, c'était difficile parce qu'il euh, y avait l'accent irlandais, donc forcément, euh, c'était pas du tout le même anglais que l'anglais scolaire, mais dès les deux premiers jours, euh, je me suis tout de suite adaptée et puis j'ai pu, euh, pu discuter, échanger, J'avais plus aucun problème pour parler avec euh, la famille et les gens avec qui je travaillais. Alors en fait, j'ai toujours été passionnée par les langues étrangères, euh, les pays étrangers et tout ça. Dans le passé, au collège, j'étais en espagnol-euro et au lycée, il n'y avait pas, il n'y avait que anglais. Donc euh, c'était euh, meilleur pour moi parce que je préférais l'anglais. Donc euh, déjà pour ça, j'ai voulu euh, intégrer la section anglais-euro et euh, en plus le stage qui est du coup obligatoire quand on est en anglais euro pour moi c'était euh, vraiment parfait parce que ça me permettait de voyager dans un pays étranger et c'est vraiment ce que j'aime, donc euh, je ne regrette pas du tout d'être dans cette section. Alors je dirais euh, que c'est une expérience très enrichissante parce qu'on apprend, euh, apprend beaucoup sur soi-même, euh, sur l'autonomie, euh, la confiance en soi et les points positifs c'est euh, surtout le côté humain parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles et puis avec la famille euh, j'ai tissé des liens euh, vraiment inoubliables et j'ai encore contact avec eux aujourd'hui je vais retourner les voir donc euh, c'est voilà, le contact humain c'était vraiment euh, la, chose, la meilleure chose que je garde et puis bien sûr la découverte de l'Irlande qui est un pays magnifique, euh, ça aussi c'est euh, un des meilleurs souvenirs ouais. Le temps, forcément en Irlande, voilà, qui était très mauvais, mais euh, pas de souvenirs négatifs, que du positif. Enfin, j'ai pas du tout vu le temps passer. Euh, quatre semaines, vraiment, c'est très court, surtout quand on travaille tous les jours. Donc, euh, voilà, les journées passent très très vite et le mois est passé très vite. Donc, j'ai pas, ouais, c'était un peu court et c'était à faire. Euh, je repars demain s'il faut parce que c'était génial. Oui alors euh, j'aimerais partir faire mes études à l'étranger donc déjà je vais passer mon bac et ensuite euh, je voudrais soit trouver des études qui se font directement à l'étranger ou euh, d'autres études qui sont avec des stages à l'étranger comme j'ai fait là pour euh, mon bac. Mais oui j'ai d'autres projets euh, pour l'avenir ça c'est sûr. Déjà de y aller vraiment parce que même si on a peur mettre de la bonne volonté y aller parce que ça peut que nous rendre meilleurs et surtout d'en profiter au maximum parce que ça passe très très vite. Mais vraiment de se lancer, même si parfois c'est un peu difficile, je conseille vraiment à tout le monde d'y aller. Vraiment, parce que ça peut que nous grandir et nous apporter que du meilleur. Je pense qu'avec mon sourire, on voit l'expérience que j'ai vécue et que c'était vraiment génial. Bah nickel, merci beaucoup. Merci.